Bonjour Ariane. Bonjour Amit. Alors c'est vrai que ces derniers temps, euh, je dirais nos esprits sont, sont pris par, c'est le cas de le dire, par la pandémie, par la sortie de crise, la crise sanitaire. On oublie simplement euh, qu'on est dans une période bénie. Hein, c'est une période où l'espérance de vie a augmenté fortement pour tous. Euh, mais ça pose quelquefois quelques petits soucis, alors peut-être des soucis de luxe, mais, mais euh, notamment pour certains parents qui se retrouvent à hériter euh, des sommes ou que sais-je à un âge où finalement ils n'en ont pas trop besoin parce que leur vie euh, professionnelle en tout cas est derrière eux et ils préféraient que ce soit directement leurs petits enfants qui en bénéficient. Et vous, vous êtes là pour nous dire qu'il y a une solution technique qui existe. Tout à fait. Il y a même plusieurs solutions techniques qui, qui existent. La philosophie de dire cela, c'est en fait le saut de génération. C'est le fait de dire que quand on a 90, 80 ans et qu'on vient à, à partir, ben, Peut-être que nos enfants n'ont plus besoin, mais qu'on veut impliquer les petits-enfants. Et on peut le faire de son vivant ou à son décès. Mais donc, c'est le principe de sauter la génération qui hériterait normalement les enfants en faveur de la génération qui suit les petits-enfants. Alors, vous venez de le dire, ce saut de génération, on peut le faire de son vivant. J'imagine que c'est une donation ou après sa mort via aussi un testament. Tout à fait. Donc, soit on souhaite garder la pleine disposi disposition de ses biens et le plein pouvoir de ses biens. Et donc à ce moment-là, c'est par testament, on va rédiger un testament où on ne va pas léguer tout à ses enfants, mais pour une partie qui ne peut jamais dépasser la moitié de son patrimoine, puisque les enfants restent des héritiers réservateurs. Donc on peut donner une partie en fonction de ce qu'on souhaite donc 50%, à ses petits-enfants, jusqu'à 50%. Ou plus, mais là les enfants potentiellement pourraient contester à concurrence de ce qui porte atteinte à leur réserve. Et donc on couche les enfants, les petits-enfants, pardon, sur le testament pour qu'ils reçoivent directement quelque chose des grands-parents. L'alternative, évidemment, c'est de son vivant directement donné, non pas à ses enfants, mais à ses petits-enfants. Alors j'imagine que ce saut de génération, comme vous l'appelez, comme les techniciens dans votre domaine l'appellent, a des avantages à la fois fiscaux, mais aussi de droit civil. Tout à fait. Fiscaux d'abord, puisque tout ce qu'on va donner aux petits-enfants, ou qu'on va léguer par testament ne se retrouvera pas dans la succession des enfants. Et donc, on va économiser tout simplement un transfert et économiser donc les droits de succession d'au moins une génération, d'une part. Et d'autre part, même si on le fait par testament, comme les droits de succession sont progressifs par tranche dans les trois régions en Belgique, plus on va mettre un nombre important d'héritiers, moins on va monter dans les tranches les plus élevées et donc euh, en, en favorisant et en donnant aux petits-enfants, non seulement on diminue les droits de succession dans la succession du grand-parent, mais en plus on optimalise euh, les droits euh, 100% de la succession des enfants. Et puis en donation, ben c'est la même chose, si on donne directement euh, aux petits-enfants, ben ça ne se retrouvera pas dans la succession des enfants et en plus on peut transmettre euh, avec les taux en ligne directe directement aux petits-enfants, donc c'est doublement euh, avantageux et au niveau civil bah, bien sûr euh, comme on l'a dit en, en début d'interview euh, à 50 60 ans euh, on a fait sa carrière professionnelle derrière soi on a déjà pu faire son épargne on a déjà sa maison euh, et donc on n'a plus forcément besoin d'une aide encore financière par contre les petits-enfants, 20-30 ans, qui se lancent dans la vie, sont, sont ravis d'avoir un coup de pouce à ce moment-là. Alors Ariane, vous êtes juriste, donc vous savez très bien que le diable se niche dans les détails. J'imagine qu'il qu y a certainement des points de friction, d'attention qui peuvent avoir lieu. Bah, typiquement, j'ai plusieurs enfants, mais ces enfants peuvent avoir zéro petit-enfant ou plusieurs enfants. Et donc là, j'imagine qu'il peut y avoir des distorsions. Comment est-ce qu'on peut les régler avec le saut de génération Tout à fait. C'est un point très important c'est que tous les enfants n'ont pas le même nombre de petits-enfants, tous les enfants ne sont pas forcément dans la même situation économique, et donc il y a deux manières de réfléchir. Soit on dit on veut euh, gratifier les petits-enfants en plus, indépendamment hein, de ce que les enfants auront, et on donne en part égale, ou, enfin là, un montant à chaque petit-enfant, et euh, ça ne sera pas repris en compte dans le partage équitable entre les enfants. Ou bien au contraire, on décide de dire que euh, finalement un, euh, a un enfant a un petit enfant, un autre enfant en a deux, et puis un troisième dit ben, « j'ai des enfants mais moi j'aimerais bien quand même euh, recevoir directement parce que moi j'ai peut-être encore des besoins euh, financiers ». Le grand-parent peut prévoir dans une convention qui doit être notariée, avec l'accord de l'ensemble des parties, de dire que ce qu'il va donner aux petits-enfants sera pris en compte comme si c'était l'enfant qu'il avait reçu et donc ça pourra permettre de respecter l'égalité entre les enfants dans le sens où si euh, euh, un enfant n'avait qu'un enfant, bah, il a reçu, sa branche a reçu un peu moins que celui qui en avait deux petits-enfants et donc il pourra encore recevoir un peu plus au décès ou par donation ultérieurement. Celui qui avait deux enfants, mais celui qui a reçu quelque part le maximum, et donc ça sera retenu compte dans un, dans une, un, un rééquilibrage au plus tard Intérieur, au moment du décès. Ouais. Et puis celui qui a voulu directement recevoir, parce qu'il avait encore besoin, lui, de montant, ça, ça apparaîtra sur sa part. Et donc ça permet, par ce qu'on appelle un, un pacte successoral, passé devant notaire, ponctuel, de pouvoir finalement imputer les donations faites aux petits-enfants, comme si les enfants l'avaient reçu, et donc de traiter les enfants de manière euh, égale. Alors Ariane, vraiment, en, rapidement, en 30 secondes, euh, je vous ai bien écouté. Imaginons que je sois un, un, un grand-père gâteau, hein, ce qui sera sûrement bientôt le cas pour moi, et que je veuille euh, euh, simplement faire un petit cadeau à mes petits-enfants. Je dois entrer dans tout ce formalisme pour leur Saint-Nicolas, pour Non, bien Noël. sûr. Oui. Euh, là, on n'est plus du tout dans ce qu'on appelle une donation, on est dans un cadeau, euh, vous le dites vous-même. Et, euh, et à ce moment-là, du moment que ça reste à une occasion et que ce soit proportionné à l'occasion, euh, on peut parfaitement euh, donner même une somme d'argent à l'anniversaire, à un mariage, à un baptême, à une communion, que sais-je encore. Évidemment, euh, il faut qu'il y ait une occasion, et il faut que ce soit proportionnel évidemment à l'événement et, et euh, au patrimoine de la personne. Merci Ariane, c'était d'une grande clarté. Comme d'habitude, Alors on va, on va faire un peu de teasing avec cette vidéo aussi. Cette fois-ci, on a parlé grâce à vous euh, du saut de génération, mais euh, on suppose que les grands-parents ont prévu le coût de leur vivant ou en couchant dans le testament. Quid Si ce n'est pas le cas, est-ce que les parents, donc les enfants, peuvent eux-mêmes faire ce saut de génération Et ça, on se retrouve pour une prochaine vidéo à ce propos. Tout à fait. Merci. Merci Amit.